Aujourd'hui, tu sais quoi, j'ai une théorie à te faire découvrir. Bon, c'est encore du work in progress et j'avoue qu'il y a pas mal de trous dans la réflexion. Mais je suis au moins sûr de partir sur une base Encore ce truc quand Lara Croft a adressé la parole C'était un easter egg Et puis, peu importe tes fantasmes, ça la transformera pas en être vivant. Attends, non c'est même pas ça, c'est beaucoup plus sérieux en fait je ne pense pas qu'on est comme conditionné à toujours préférer l'épisode précis qui nous a fait découvrir une saga comparé par exemple aux suites ou à l'épisode le plus récent. Du coup j'aimerais bien m'attarder sur cette espèce de choc premier, presque un dépucelage d'une série donnée et comment la puissance de la découverte arrive souvent à obscurcir toute forme de logique. Et pour cela on va s'attarder sur trois cas, enfin si tu veux bien. trois cas réels, vécus et incroyablement sincères. He does it easy? Does it make up something? fois avec Final Fantasy, fait avec FF8. Sega et sa Saturne m'ayant privé des débuts tonitruants d'une PlayStation Surprise, je me suis vite retrouvé, à la fin des années 90, comme orphelin de la frénésie Final Fantasy VII, voyant piteusement en ses protagonistes cubiques un non-intérêt assumé. J'avais donc le dos tourné à une révolution sonore, visuelle et scénaristique pour, à tout jamais, être décalé d'un épisode dans la hiérarchie de ce qui est encore aujourd'hui la plus grande saga de jeux de rôle au monde, mais ce que j'ignorais, c'était surtout l'impensable impact qu'a eu le soft, à la fois dans la démocratisation des JRPG, mais aussi dans la mémoire collective des joueurs ayant découvert le genre grâce à cet opus. Je reste donc intimement convaincu que Final Fantasy VII ne doit son statut d'intouchable qu'au fait qu'il a été le premier JRPG de toute une génération. Pourquoi Simplement parce que j'ai vécu les mêmes sensations Mais en décalé Je prête allégeance à, à Final Fantasy VIII Car c'est le premier soft qui m'a fait vivre En trois dimensions Une aventure calme et sans précipitation Une épopée tranquille d'adolescents se cherchant eux-mêmes Et comme perdus, abandonnés et orphelins d'un monde Résolument trop compliqué pour eux J'ai adoré ce que les autres ont en fait détesté Comme ces invocations à rallonge Impressionnante de puissance au côté divinatoire qui attend foi et soumission. DG Force à deux sens. Indispensable au début du jeu, accessoire à la fin. Comme une libération en récompense d'une affirmation de soi. L'atmosphère également d'apparence bien moins travaillée que celle de l'épisode précédent. Plate, linéaire, sans remous. Dans un monde situé entre deux époques, dans une temporalité aux mains d'une sorcière. Cette incapacité de se situer dans le temps, pour moi, cela fonctionnait, cela donnait un charme adéquat à l'atmosphère du jeu. Mon premier était sans fausse note, au point que même ces associations improbables prenaient du sens. Et ce système casse-tête, basé sur une magie à conserver, apportait un challenge bienvenu. C'était donc ma première fois, et pour rien au monde, je ne trahirais ces sentiments vécus. Ma première fois avec Zelda fut avec The Wind Waker Et je dois avouer que pour les non-possesseurs de consoles Nintendo il y a une certaine aura autour de la marque japonaise On découvre avec appréhension et curiosité les IP les plus fondamentales du jeu vidéo comme si on savait déjà que le premier Mario ou le premier Zelda seraient des expériences uniques De l'introduction à la conclusion et ce, malgré les aléas d'un émulateur instable, j'ai parcouru le jeu avec un sourire enfantin, presque candide. Exactement ce qui était attendu de moi, exactement ce que recherchaient Miyamoto et son équipe. À pas feutré, alors j'avançais. Je progressais sur un océan de liberté conditionnée, un chef-d'œuvre d'équilibre, ni trop forcé, ni trop laxiste, un monde ouvert minuscule, mais bien plus cohérent que celui de n'importe quel GTA. Un parcours initiatique en étapes, récompensant la prise d'initiative et la curiosité. C'était un peu comme si on confiait la création d'un jeu vidéo à quelqu'un qui, auparavant, n'avait écrit que des romans d'aventure. Une sorte de microcosme, une bulle vidéoludique si singulière qu'elle en devient presque indéfinissable. Et c'est quand il a fallu faire le cheminement inverse vers l'épisode qui est globalement reconnu comme le plus réussi de tous, que j'ai déchanté. Les jeux vieillissent, oui, mais pas les légendes. Enfin, normalement. J'essaie d'accrocher au Ocarina of Time. Je n'éprouve ni dégoût, ni répulsion. Mes séances sont longues, quelquefois juissives, mais fatalement sans passion. Le jeu est superbement fini, écoutable indéfiniment, mais sans passion. Je retrouve mes habitudes, ma progression, ma liberté, mon challenge, et c'est poussée vers l'exploration. Tout y est, sauf cette passion. Ce n'est même pas passager. Par curiosité, je relance celui qui avait su me convaincre. Et tout redevient normal. Passionné. C'était ma première fois avec Zelda. Et.. Visiblement, la dernière. seconde ma descente et j'observe ce paysage exagérément fantaisie, ses couleurs criantes sous une ambiance sonore minimaliste. Je bloque pendant un moment, c'est la première fois avec un Elder Scrolls et j'en ai un peu honte. Je me souviens encore du collège et des interminables discussions autour d'un certain Morrowind, de ses quêtes, de son histoire, et de ses implications de joueurs beaucoup plus concernés par la traque d'un artefact divin que la complétion de leur devoir. Et j'avoue que, sans trop le savoir, je classais un peu impitoyablement le soft dans la catégorie d'appareil Le premier contact fut donc assez sanglant, du genre qui d'un coup fait circuler le sang et laisse une sensation délicieusement âcre sur la joue. Et si les fans les plus hardcore de la licence crient encore à la casualisation de bord de ciel, c'est justement cette ouverture qui m'a permis d'être attiré par ce qui était auparavant qu'un nom, sans grand intérêt, sans grande histoire. D'ailleurs, si en tant que collégien j'avais eu l'opportunité de donner une chance à Tamriel, j'aurais sûrement été l'un de ceux militants aujourd'hui contre cette ouverture au plus grand nombre. J'imagine qu'une vie vidéoludique n'est pas sans ses contradictions. Cela étant qu'aujourd'hui, je regarde 2011 avec admiration et dépit. Toutes ces premières fois, comment est-elle retenti en 2002, quand quasiment dix ans plus tard, j'observais avec stupéfaction l'immensité d'un monde qui m'était enfin ouvert. Il y a ces premiers combats, totalement hésitants et non maîtrisés. Ces premiers loots où la moindre pièce d'équipement augmentant les statistiques passe comme de véritables Graal. Il y a cette incompréhension mélangée à un réel ébahissement. Puis, il y a ce premier contact avec ces paysages. Cette première nuit arrivée bien trop vite, quand l'obscurité vous englobe et que, en levant instinctivement les yeux au ciel, vous tombez morne devant ces milliers d'étoiles et ces astres démesurés. C'était ma première fois avec un Elder Scrolls, et plus le temps passe, moins j'en viens à regretter ce choix tardif, tout simplement car ces souvenirs sont aujourd'hui beaucoup plus proches que ce qu'ils auraient été en temps normal. final, j'en viens à penser que ces sagas cultes ne fonctionnent que très peu en matière d'épisodes. Car si certains opus obtiennent préférence et nostalgie, c'est surtout la série dans son ensemble qui cristallise la passion. Des licences s'appuyant sur un gameplay, une progression, un système précis, si ambitieux et innovateur que ce premier contact prend une dimension si symbolique. Si inattendu que tout le reste se retrouve comme obscurci. Aujourd'hui, découvrir les Final Fantasy avec le 15 ou les Elder Scrolls avec Skyrim est une source de moquerie, une hérésie, une sorte de pic destiné à des non-joueurs découvrant le meilleur de leur passion que trop tardivement. Je serais prêt à quasiment tout donner pour oublier la saveur d'un premier état de guerre, d'un premier Zelda, un voyage intergénérationnel, mais toujours linéaire, un parcours sans interruption, sauf pour laisser monter de nouveaux passagers lors d'arrêts dispersés. Peut-être qu'un jour nous comprendrons que seul le voyage compte, au détriment de qui est monté dans le train, à quel moment.